So hard forever for me to know and you my right let me to begin you my baby You're not on set, you're record. regular <laughs> If I to come, such a chance I said to you, like me go. C'est Je un pape, je La voix mon je Sochno <inaudible> mo, Full day we lady full night we join. full we join, Khadiem solo. Oh oh oh il faut que je ne me dérange pas. Nampa, Nampa, Nampa, I'm not the one But I don't know Listen to me Have you ever heard about God merciful? Just keep Exempere God of The Lord Lord of the Lord Feel back to him Bet you mean something il est Muti, you know, you have to be bad. You you in Lady Lae, Baba, Baba, Weyna, La Nangul, Me Come people, I wish you the best Ramu Fatima, Weyna, La Nangul Ya Yurashid, Ma La Wul I'm not killing up you begging up for baby, not a baby. We're serving my daughter, baby, we're not a baby. Aider ma vie, mon y est, aider ma vie, mon aider S'il y a des gens na na So Making an my baggy come my way and yeah. don't let I good a come Il y a un moment où il a un moment où dans y a Oh, oh, oh. moment Je suis un maxi-foul, te faire Il y a mon lit. Il a mon lit. mon Il a mon lit. Il y a bounce on the massive massive from my way <Som~~>. <script> so in contomba Merci Merci beaucoup. Merci. Wally. Wow. Waouh. Surprise, oui. Un surprise. Et bon. Le son, s'il te plaît. Alors. Waouh. Prince. Mais oui. Les gars. Ça, c'est juste un avant-goût. Oui. À Genève. Ce ça sera va autre sure. chose Inch'Allah. Pas. Inch'Allah. voilà inshallah nous déglu li ñu bëgg def alors y a eu côté de Euh... Ah, ban côté ngay jël ah baay ma jël sama côté rek alors man baay okay. ma jël bi hein okay. OK Mesdames et messieurs votre attention s'il vous plaît ñu ngi ñëw di ngeen giss liñ proposer tay ça va être génial Aïcha déglu let's go alors Sarah, non, tu descends. Oui, choisis, presse. Hein Attention, choisis. Alors, de m'a je choisir. M'a choisir. Ah tiens M'a je... choisir. Oui. Wow. Hein Que je m'approche de vous. M'a n'a Choisis, Parambaye. choisis. Farambaye, c'est mon ami. Lui, c'est lui, c'est le goût. Il est le goût, il est le goût. Alors, euh... euh oui. Waouh oui ma, oui ma, kay kay, kay yo waouh Can le? Kay. Kay. Can yo vous connaissez le merde à nous solvener t-shirt pour sponsor. L'homme est mon problème. Hein Miole. Akena. Akena. waouh, Sarah Ben, wow, wow. concours de culture générale. Ah Sarah, wow. Sarah, wa, fara, de côté wow, Mais, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, Sarah, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, Benoît, wow, ben wow. Be. non, n'ayez wow. Oui, Ok. Alors, Mokolat, Mokolat, Mokolat, Mokolat. Eh, eh, eh, eh. non. Alors, oh, no. oui, mais ça a quand il Tu alors, oui, ah non, Concours de façon t-shirt tout sponsor. Oh, de sol t-shirt tout sponsor. Kai, Yegel. la gamme. c'est culture générale et de danse? Wow. Sarah, est-ce que ça un Wow, Gary, Waouh wow. Bon, bon, bon, Rouge, bikai. De démissionner. Alors, je Sarah, ben on va Ben nom, on va descendre. Non, Prince. Moi j'ai mes trois. Tu as tes trois? Aïe, tu es qui? Des n'avais. Bon il y a en D'accord Deux filles. Non. Alors moi j'ai mes trois. Hein? <rire> Sarah. Oui. Moi j'ai mes trois. Ok. Kaï. Ok donc on a trois hommes. Toi, fille, Nugao, Nugao, Dessna, à DG ou Mais je le je le Prince, je voudrais encore une fois saluer la présence parmi nous ce soir du directeur général de la JRTS, oui, Abou Toulay, qui est en train de monter avec le directeur général oui. de la RTS et leurs collaborateurs euh, qui sont là parmi nous ce soir, les différents directeurs. Messieurs, D'accord. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, regarde, euh, Sarah, c'est oui. le directeur général de la RTS qui va donner maintenant l'information. Mais on va choisir, il y a six tickets. Il y a six tickets. Et le DG va choisir. Ils sont, moi j'ai pris six. Alors, c'est ce sont... On donne à chacun. Ben Anna, okay. euh, Madame... Dépêchez-vous, vous, Madame, s'il voilà. vous plaît, on vous attend. Chacun va choisir un ticket. Okay, ai Chacun de vous va choisir un ticket. Ai ai ai ai Mais. C'est euh, fait. Si, si ben. okay. Donc c'est bon. Alors. Alors. Deux parmi vous. Non. Euh, deux. La prime. Oui. DG. Le micro. DG. Je vous laisse l'annoncer parce que c'est la RTS qui offre. Ah oui, je sais, je vois. En route vers Genève. Donc c'est au concert de Wallisek. C'est ça? C'est ça. Ah, mais de... vous, vous auriez dû prendre des gens derrière. Juste moi, hein, quand même. Parce qu'il y avait, hein, non, la... Away, la, hein? la cravate. Ah, parce qu'elle a une cravate. La cravate. La cravate. Ah, bon. C'est la transparence totale. Ces deux billets d'avion offerts par la RTS pour aller assister au concert de Wally à Genève. Alors, le suspense. Le suspense. Alors, qu'est-ce que vous avez tiré, madame? On va voir. Qu'est-ce qui y a écrit La RTS vous remercie. À la prochaine. Merci Alors, beaucoup. Et Sarah, par là, Sarah. Ah, Qu'est-ce que vous avez, madame La RTS Loam. vous remercie. À la prochaine. Gaol, gaol, gaol, gaol, gaol. La RTS vous offre... Alors, l angam, l angam, rapidement. la RTS vous remercie. Loam. La RTS vous remercie. La RTS vous remercie. La la RT vous offre, offre un billet yeah. <rire> C'est magnifique ouais. C'est Wally qui remet Avec le, le directeur général de la RTS, évidemment. Et je précise que les deux lutteurs qui étaient avec nous tout à l'heure, Eumessen et Bombardier, seront également à Genève, avec Wally, pour ce grand événement. Merci On offre tout simplement tout simplement à madame. J'en je, je, profite pour remercier quand même euh, Sérine Gagne et Mertel Je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Vraiment, qui nous ont, euh, Sérine Gagne et son groupe. Il y a aussi Wally, sec, pour le feu qu'il a mis à la place de l'obélisque lors du mondial. Et je l'ai regardé de la Russie. C'était magnifique. Vous êtes une fierté pour le Sénégal que Dieu guide vos pas. Donc euh, c'est un partenaire. La RTS est partenaire donc de ce grand événement. Et je sais que beaucoup de Sénégalais feront le déplacement. Et la RTS a choisi d'offrir deux billets. Et ça n'a rien à voir avec l'équipe qui va aller faire le travail. Et nous nous savons qu'on n'aura pas le direct, on fait la captation. Et c'est ce que nous préférons d'ailleurs pour pouvoir offrir au Sénégal un spectacle propre et bien nettoyé. J'en profite pour remercier Sarah euh, Luya, le beau travail qu'elle est en train de faire parce qu'il faut savoir remercier Merci. ses collaborateurs aussi. Niagba, Madame Fama Djouf, Madame Potin, tout le monde à travers eux également. Bien sûr, Prince qui est une icône de la RTS. Je remercie les directeurs ici présents. Je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Ndaw, directeur de la production du patrimoine. Alun Tiam, directeur des ressources humaines. Dominique Deki, directeur de la communication et des relations publiques. Il y a euh, le directeur des programmes, Ousmane Si, que je remercie et que je félicite pour le beau travail qu'il fait souvent dans d'énormes difficultés et tous les autres directeurs représentés ici Michel Diouf, il est là, directeur de la radio dynamique et aussi mon ami Doudou Mbaï de RSI j'étais fier de l'entendre poser une question les lutteurs boignans et... Euh, Amma c'est ça Ama nerf, tous étaient là parce que moi je suis de la Bali, hein, je peux citer tout le monde et aussi tous mes invités de la banlieue de Wakinan Nimzat qui ont été là avec moi, qui m'accompagnent partout. Vraiment, je vous remercie. Euh, Wali, est-ce que vous m'invitez C'est évident, monsieur le directeur, vous êtes invité. Félicitations. Félicitations. C'est madame Madame Cham. On se retrouve à, à Genève Inch'Allah, merci beaucoup. Oui, tout Vraiment. Ouais, hein? Vous Vraiment Hein <rire> bienvenue. Bien bien bien wow. Monsieur. Dame Diop. Dame Diop. Dame Diop. Dame Diop, Barnier. Dame Diop, c'est beaucoup. Dame oui. oui. Félicitations. Ah, merci beaucoup. Je vais Monsieur 님ité... hein? le directeur, merci. Merci beaucoup. Merci, Ngaban. Je l'ai pas cité, tu vois. Il est tellement proche de mes yeux que je pas pu dire euh, merci, Ngaban, pour tout le travail que vous êtes en train de faire. La photo... Merci beaucoup. La photo hein? rapidement avec la photo? Wally. Hein? La photo avec les gagnants et avec Wally. Merci beaucoup. Prince, la photo. Merci. Nous voulons remercier l'autoproduction. African Yeli Sec également. Yungle merci. Ils ont organisé euh, Genève, Wally à Genève Arena. Donc merci, merci mesdames et messieurs. C'était un beau spectacle. Merci, monsieur le directeur général de la RTS. Merci également, monsieur le directeur général de GRTS GRT, euh, en Gambie. Merci également, Wally. Mesdames et messieurs, les merci. heureux gagnants, merci à vous. vous Alors, mesdames et messieurs, Yungle merci. Le spectacle continue. On fait. donne rendez-vous hein, à tout le monde. Euh, qui spectacle. Merci Wally. Hein. Merci beaucoup Prince. Merci, merci à tous. Merci à nos partenaires. Merci à Wally. Juste pour dire merci donc à tous. ce beau public. Hein. Donc merci à vous. Hein. Vous êtes content pour la RTS Est-ce content de la RTS Content de RTS Le meilleur reste à venir. Bientôt. Merci. Merci, merci également beaucoup. à merci. tous ceux qui étaient sur ce plateau. Merci. Presse, beaucoup. Merci. Khadim Sam, Ismaël, merci à tous. Euh, Khadim est demandé. Khadim ah est, est demandé. Wali. Ah. on te laisse poursuivre le spectacle. Voilà. voilà. Parce que ce soir, les Pharaoh sont là. Wow. Merci à et, Ruby et je Création. Je dois aller au Petit Je dois me. aller au Petit Merci à Ruby ah. Création qui m'a habillé également. Vous savez, et très euh... belle soirée. J'aimerais bien remercier aussi. Hein. J'aimerais bien remercier la thèse surtout. Hein. C'est très très important. Vous savez, Sénégal, est vous avez une télé, vous télé. une télé. télé. Vous télé. télé exclusivité RTS dindey télé pour et puis nous japp sans la dara manam dara ci zéro promotion mais d'avion accompagne wali vraiment de remercier le groupe n'y a pas de problème de de manan limoge so mange se ya Setuna, setuna, setuna Setuna <laughs> Ya, yeah, mandano Susam ni ya Yagi khol ni may sanzi Sudima jete Yagi khol ni may rombe Ya, wakana kmanat Mogan, <laughs> mogan, mogan I'm gonna go. On a dit ni mouta pewali, de formidable. On dit racine, ni mouta pewali, on dit incontournable. On dit papa, ni mouta genèle, ou on I'm not going to I'm not going to So the C'est le téléphone, faut que vous ne m'aillez pas, maillonnée, let's love life. Solo c'est le bouteille, à ganter, à po po po What much in damn it, me, Vi la ganasakon, sakon ni Oh, wo le marijane ça Oh, I go up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, I day, day, la I don't love. I day I love. Monsieur le directeur, Monsieur le directeur, avec tout le respect que je vous dois, je l'ai dit au président de la République, wow. j'aimerais bien que vous fassiez comme ça, juste comme ça. Juste comme ça. Levez-vous s'il vous plaît. s'il vous plaît avec tout le respect que je vous dois. What? pop pop pop pop pop pop pop Merci beaucoup, je J'ai pas mal. J'ai J'ai bravo, jere, jere.